Euh, « Quel est le cadeau le plus fou que j'ai pu faire à une femme ?» Cette vidéo s'insérera, comme vous l'avez désormais deviné, dans un, un diptyque, hein, vous savez, euh, ou deux même d'ailleurs, on fera un petit carré comme la dernière fois, c'est un nouveau, un nouveau format de contenu que je vous propose et qui permettra à ceux qui aiment bien euh, binge-watcher, vous savez, les amateurs de séries, les sériophiles, euh, aime bien enchaîner les épisodes. C'est ce qu'ils appellent euh, faire du binge-watch. Je me binge-watch la saison 3 de telle série. Aujourd'hui, le, le cadeau le plus cinglé. Euh, la prochaine, le pire coup de pute que m'ait fait une femme. Euh, puis le plus beau cadeau que m'ait fait une femme. Et non, ça ne sera pas me donner la vie. Non. Et on terminera par le coup de pute que j'ai fait à une femme. C'est-à-dire, je vais essayer de, de, de me souvenir d'une du, occurrence d'une anecdote où j'ai été particulièrement pas cool, où j'ai été un, un salaud, Voilà, par équité et par euh, quadrature du, du cercle. Alors à tous les grincheux qui me reprocheraient de, de, de, de, de fourmiller en ce moment d'anecdotes personnelles, bah, j'ai envie de leur répondre deux, deux choses, trois même d'ailleurs. Bah, la première, c'est que c'est un peu ma chaîne, donc à priori je dis un petit peu ce que je veux quand même. Euh, la seconde, c'est que j'ai fait un sondage ce week-end en ligne dans la dans l'onglet communauté de la chaîne et qu'apparemment vous êtes de plus en plus nombreux à les apprécier ces anecdotes personnelles et puis la troisième euh, la troisième explication c'est que enfin la troisième euh, troisième argument à qui voudrait l'entendre puis s'ils veulent pas l'entendre le troisième argument disais à qui voudrait l'entendre c'est qu'en fait euh, ces vidéos on, on, peut, on pourrait à mauvais esprit un, un, un fâcheux, comme dirait Molière, un fâcheux dirait euh, Oui, c'est pas, pas de la mécanique des relations hommes-femmes, c'est pas de la sociologie, c'est pas très scientifique. Ce n'est pas parce que c'est personnel que c'est pas phénoménologique, au contraire. La phénoménologie, c'est l'approche du direct, c'est comprendre l'entendement de quelqu'un, comprendre sa conscience sensible, ses certitudes sensibles, sa sensibilité par, euh, par le réel, par l'itération d'anecdotes. En découvrant et en ayant quelques une petite dizaine comme ça d'informations à mon sujet, vous comprendrez ma construction affective, et en comprenant ma construction affective, eh bien vous mettrez d'autant mieux en relief et en perspective les informations que je vous donne au quotidien sur ma chaîne. Ça vous permettra d'ailleurs de vous dire, bah celle-ci je m'en sens plus proche, tiens c'est étonnant justement parce qu'on a vécu un petit peu la même chose, et puis celle-ci au contraire je ne l'entends pas, je ne la ressens pas, ça n'évoque rien chez moi, peut-être est-ce parce que nous n'avons pas du tout sur ces domaines le même, la même construction, le même vécu les mêmes expériences. Euh, avant de commencer, un petit cadeau à vous faire. Cadeau réel, hein, de plus en plus de cadeaux de cadeaux réels. Je remercie d'ailleurs, euh, vous avez commencé, les nouveaux VIP ont commencé à recevoir leur calendrier de l'Avent avec les, les 100 défis. J'ai commencé à avoir des mots de remerciement, c'est agréable. Et bien là, c'est pas pour les VIP, c'est pour les petits chatons de la chaîne. Vous n'avez pas besoin de vous abonner. Un guide de, comment dire, pas de bonne manière, bah pff, oui, ça s'appelle comme ça, de manière moderne. Un guide d'intelligence sociale à l'égard des béotiens, des Millennials et des barbares. C'est en anglais, hein. il faut quand même être, faut savoir lire l'anglais. C'est publié par The School of Life, autrement dit l'école de la vie. C'est de gens qui font un petit peu ce que je fais, mais après moi, il y beaucoup plus de, de budget. Euh, C'est un joli petit livre, euh, non pas de garde, mais de table de chevet ou de table de nuit, ce euh, qui se lit très vite. Ce sont 19, 20, 20 petits chapitres sur des situations sociales de la vie quotidienne, comme être tout seul, euh, se confier à quelqu'un, écrire un mot de remerciement. Euh, euh, voilà, ce genre d'anecdotes qui peuvent être des défis, finalement, euh, si on n'y a pas été éduqué, formé. et eh bien, pour le gagner, il suffira d'être abonné, évidemment, à la chaîne, ça c'est sûr, et d'être abonné à mon compte Twitter homme d'influence au pluriel, enfin homme au pluriel, influence au singulier, et d'y retweeter la vidéo, voilà. Il faut partager cette vidéo sur Twitter et me le faire savoir en commentaire ci-dessous pour euh, être tiré au sort et gagner ce livre. Alors, le plus beau cadeau, le cadeau le plus dingue, euh, il vous faut, pour l'apprécier, un petit peu de mise en, en contexte, parce que si vous n'avez pas le contexte, ce cadeau n'a aucun sens. C'est-à-dire que, plus précisément, euh, le même cadeau fait dans un, dans un contexte différent ne présenterait pas le même, euh, le même intérêt, n'aurait pas la même portée. Pourquoi suis-je flou ça m'agace que ça se dirige tout seul comme ça. Alors, le contexte, petit défi personnel, faire ce que je reproche aux au clients d'études de cas de ne pas arriver à faire, c'est-à-dire donner les informations essentielles et seulement les essentielles. Alors, ça se passe il y a plusieurs années, la date importe peu, euh, disons quelques années, et c'est une personne que j'avais rencontrée dans le réel. Hein. Prenez bien en compte cet élément-là, c'était une rencontre réelle à peu près à l'époque de, de l'émission de télé, dans le contexte de, de la télévision. Euh, les réseaux sociaux vont avoir un rôle primordial dans cette histoire, mais rappelez-vous bien, rappelez bien qu'elle a commencé dans le réel. Donc, une rencontre réelle professionnel, euh, qui n'avait pas de, aucune connotation euh, sexuelle ou sexuée à l'origine. mais Enfin, comme disait Fabrice Lucchini à juste titre, à Mireille Dumas dans ce qui, selon moi, reste sa meilleure interview, euh, il y a une, ça va remonter maintenant à, à, à une dizaine d'années, je me rappelle, j'en parlais encore sur mon premier blog de cet entretien sur le couple. Il disait, vous savez, avec les femmes, euh, Mireille... Euh, euh, si on ne s'exue pas euh, régulièrement la conversation, c'est quand même assez chiant. Voilà. C'est immense le problème du couple. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. C'est-à-dire l'individu totalement incomplet cherche dans l'autre la complétude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qu'est le couple. Alors ils ne savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc c'est 1 plus 1 qui fait un 3. Et, et donc, ce, cette, cette, cette rencontre professionnelle avait donné lieu par un dimanche soir euh, humide, brumeux, à, à un verre, voilà, à mon initiative. C'est-à-dire que c'était le lendemain d'un séminaire. Les séminaires, c'est très fatigant. Il faudrait qu'un jour que je vous explique un peu la préparation et la logistique derrière un, un, un événement de ce, de ce type. Euh, en réalité, ça demande beaucoup de beaucoup de concentration même si j'aime pas ce mot Et puis il y a une espèce de, de, de cycle derrière un peu comme une batterie à recharger les 24 heures derrière je suis un peu un peu épuisé donc je ne prévois généralement jamais rien sauf que ce dimanche soir là euh, j'avais envie j'avais envie d'un verre de vin rouge et d'un plateau de fromage si possible puisque le, le, le, le vin rouge rend le fromage meilleur le fromage le plateau de fromage rend meilleur le vin rouge. Et ce qui rend meilleur les deux, c'est une jolie femme. J'ai parcouru comme cela mon, mon répertoire téléphonique. Donc là, je suis non seulement flou, mais les couleurs ont changé parce que la luminosité a changé. C'est absolument horrible. Bon, mais tant pis, vous vous en contenterez. Et donc, j'ai glissé sur mon répertoire téléphonique. Je n'avais absolument rien de prévu. Et puis, j'ai jeté comme ça deux trois, deux, trois bouteilles à la mer. Enfin, plutôt, même pas deux, trois, une, une ou deux. Et il se, trouve que, il se trouve que celle qui a répondu le premier était, était cette jeune fille, femme, euh, qui m'a quand même demandé pourquoi, parce qu'elle était certes dispo, mais enfin quand même surprise, et puis à ce à quoi j'ai dû répondre quelque chose comme, je sais plus, j'ai plus la conversation, je l'ai passé depuis longtemps, j'ai dû répondre quelque chose comme, comme, comme pourquoi pas, euh, et, et puis euh, et puis, et puis, et puis, et puis ça s'est fait. Elle était un petit peu en retard, mais parce, parce que prévenu au dernier moment. Mais voilà, le... cette soirée s'est très bien passée, a été parfaitement, euh, enfin parfaitement, presque parfaitement chaste. Si, chaste, chaste, très chaste. Il ne s'est passé de concret. Et voilà le stade auquel nous en étions quand est arrivée l'idée du cadeau. Euh, cette jeune fille que je suivais à l'époque, plus maintenant, sur Instagram et les différents réseaux sociaux, a un jour publié un tableau de style, comment on pourrait dire ça, un peu époque victorienne, mais je ne sais pas si ça a été vraiment, en tout cas, de style néoclassique, c'est-à-dire une iconographie classique, mais avec un style beaucoup plus, beaucoup plus contemporain, donc on, je pense qu'on qu pourrait appeler ça néoclassique, il faudrait que François me, me, me le confirme ou me l'infirme, et euh, le personnage... La muse, on va dire, de ce tableau euh, portait une robe euh, au sujet de laquelle le le, la, la, la fille avait, en dessous, annoté, commenté, euh, je sais pas, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ou j'adore cette robe, ou euh, voilà, quelque chose comme ça. Alors, je l'ai vu un matin en, en, en débranchant mon téléphone du, du chargeur, je m'apprêtais à sortir de chez moi. Et il se trouve que, devant mon, mon portone, euh, devant mon, mon, mon portail à Rome, j'étais à Rome à cette, cette époque-là, enfin à ce moment-là précis, eh bien je, je croise la tenancière, la propriétaire, enfin la, la, la, la gérante de la, de la, de la boutique d'en face qui est une boutique de mode femme, qui s'appelle Béatrice, et pas, pas, pas, pas la... Béatrice, ce n'est pas mon rencard suivez, c'est simplement la nana qui a la boutique en face de, en face de chez moi, et qui, qui me dit bonjour, qui m'invite à prendre le, le, le café, enfin, à tchatcher euh, deux mots avec elle. C'est une concierge. Elle n'est pas concierge, mais elle a tendance à péter gola, elle a tendance à, comme ça, s'enquérir des gens. Alors, on croit que c'est de l'intérêt au début, mais en fait, c'est surtout pour avoir des choses à raconter et puis faire courir des bruits sur votre dos. Je l'ai bien compris depuis. Bon, j'accepte de discuter deux minutes avec, avec, avec elle, et j'avais encore le téléphone à la main, et j'avais encore l'image, la photo du, du, du tableau. Alors elle me demande ce qu'il y a de nouveau dans, dans, dans ma vie, évidemment, pour raconter des. pour faire sa provision de, de pétégolates et de. de, de commérage. Et la première chose qui me vient à l'esprit, finalement, parce que c'était pas personnel, donc je. Je ne m'engageais à rien, je ne commettais rien en lui disant, et puis je l'avais dans la ma main, c'était, bah tiens, est-ce que par hasard tu, tu sais où je pourrais trouver ce type de, de robe Et euh, ce à quoi elle répond, évidemment, enfin euh, ce, ce à quoi j'aurais dû m'attendre, mais finalement, c'était même pas une vraie question, c'était à demi une vraie question, et puis à demi, euh, c'était une façon de dévier la conversation sur quelque chose d'anecdotique et factuel. Et elle me répond que bah non, euh, ça euh, c'est même presque pas une robe, c'est presque un ami, c'est presque un habit. Euh, gréco-romain et que, alors je vais vous montrer une illustration là en, en, en plan de coupe hein, qui sera évidemment pas la vraie mais enfin qui sera quelque chose d'approchant pour que vous ayez un, pour que vous en ayez un, un aperçu, enfin une bonne idée et ce à quoi elle me répond, ben non, ça, ça, tu trouveras jamais quelque chose d'approchant, plus personne ne met ça, ça, ça, ça, ça n'existe plus, euh, si tu y tiens, faut te le faire faire. Et puis elle me pose évidemment plein de questions, hein, toujours le, le réflexe de la commère, c'est pour qui C'est pour qui Alors C'est pour, pour qui C'est pour laquelle C'est pour laquelle C'est pour qui donc. Et donc, je ne réponds pas. Et puis, l'idée, euh, au cours de la matinée et des différentes petites euh, courses que j'ai à, à faire, l'idée de la, la robe me trotte dans la tête et il se trouve que je passe devant. Enfin, je passe devant. Non. Je, je connais dans le quartier, euh, il y a dans mon quartier à Rome, un des plus grands négoces de tissus de la ville qui s'appelle... Euh, quoi il s'appelle d'ailleurs Bah c'est je crois, et pas confondre avec la pizzeria Baffetti, Baffetti c'est les moustaches, je crois que c'est bassetti peu importe, il y a un des, grands, un, des grands, un des grands négoces de tissu de la ville, un des plus grands négoces de tissu de la ville, pas très loin de là où je devais me trouver, et, et j'y fais un saut, donc je suis accueilli à, à l'étage, parce que c'est comme dans ces, beaucoup, dans, ces nombreux, dans ces nombreuses boutiques romaines d'une certaine époque, qui correspondent à une sociologie disparue, ce ne sont pas forcément des pas de porte, ce ne sont pas forcément des commerces avec des, des vitrines sur rue. Ce sont des appartements en étage où on rentre, on monte par un petit escalier, on rentre dans une boutique qui ne paye pas de mine. Et, et en fait, on arrive dans un appartement à l'étage de 3, 400, euh, 2, 3, 400, 500 mètres euh, carrés, qui en fait est la boutique. Un petit peu comme celle de cigares, Fincato, je vous recommande si vous vous rendez à Rome. Même si vous n'aimez pas les cigares, mais euh, si à minima, vous avez un peu de curiosité pour les spiritueux... Euh, les rhums, les whisky, les cognacs, les armagnacs, euh, et slash ou les cigares, je vous conseille d'aller vous rendre chez Fincato, à côté de la colonne de Marc Aurel, euh, vous aurez la même surprise, ou de trajan, non de Marc Aurel, vous aurez la même surprise de rentrer dans un petit tabac qui paye pas de mine, de monter à l'étage et de découvrir cet appartement de 250 mètres carrés euh, qui, sont, qui fleure bon la, la, la, la, la, la vachette, le cuir de vachette, et, et, et, et les spiritueux, et la pipe et les cigares. Bref vous allez me reprocher de faire des.. d'enrichir les anecdotes avec d'autres. Enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Euh, donc, que vous disais-je Je.. Je, papa, papa, papa, papa, papa, je me suis perdu. Oui, c'est l'avantage, c'est l'inconvénient de ne pas avoir d'interlocuteur, c'est qu'on ne peut pas lire sur le visage de l'autre. Encore une fois, je vous le répète souvent. Euh Bref, oui, donc je.. je je suis accueilli parce qu'on est, on est on a accueilli par. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de personnel ce jour-là disponible, il ne veut pas grand-chose à, à faire, pas beaucoup de clients. Et on me demande évidemment mon. mon, mon ma recherche, l'objet de ma recherche. Et j'explique, voilà, tout simplement, euh, écoutez, euh, je vais vous montrer un tableau, enfin la photo d'un tableau. Et euh, ce que je voudrais, c'est que vous me montriez euh, le rouleau de tissu le plus approchant possible. De ce que je vais vous montrer là. Donc, ils ont dit, c'était une demande un peu in, inhabituelle. Euh, c'est à quoi ils ont répondu bah, écoutez, on n'est pas sûr que ça sera le même, mais enfin, allez-y, montrez quand même. Et donc, un, je leur montre ce. ce, ce comment ça s'appelle Ce n'est pas de la jute, ce n'est pas du, du, du tulle. Cette, cette espèce de dentelle transparente. Et euh, ils me disent mais c'est pour quoi faire et Je dis bah, c'est pour faire ce qu'il y a sur le tableau. Donc là, tout à coup, le mec appelle à un autre type en disant qu'il y a un client qui veut refaire un tableau. Et, et donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pourquoi est-ce que je le classe comme un des, plus, un des cadeaux les plus, les plus intéressants, singuliers, fous que j'ai fait à une femme C'est parce que, au delà de l'idée, il y a la réalisation de l'idée. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui a, pris, qui, a pris, qui a pris plusieurs semaines entre le choix du tissu et la réalisation et qui s'est construit dans ma tête par itération. C'est-à-dire que c'est parti comme une plaisanterie ou comme une idée en l'air, et en réalité, à chaque étape où je m'attendais à ce qu'on en déboute, je m'attendais à ce qu'on me dise « mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas » ou euh, « non, c'est trop cher » ou « ce serait compliqué », et bien en réalité, les gens étaient aussi motivés que moi à l'idée de transformer cette idée en réalité. Donc il y a eu l'achat du, du tissu, où on s'est retrouvé, à un moment, j'avais quatre ou cinq euh, vendeurs et vendeuses euh, curieuses et intéressées de mon projet, qui m'ont aligné sur une sur une grande table, vous savez, ces tables de drapiers, euh, qui pour une fois portaient bien leur nom, ce pas les tables de drapier de catalogue de de, catalogues de, de la décoration, c'était des vrais... Ils m'allongent comme ça les tissus, on les, on les superpose, on, on les touche, on les palpe, on les regarde en, en transparence par la fenêtre, il y en avait des trop transparents, des pas assez transparents, des, avec des motifs, pas de motifs, et on décide de, de, de, de prendre le plus approchant je demande le métrage c'est-à-dire je demande combien de, de, de mètres linéaires me sont nécessaires pour faire la robe euh, on me dit bah, ça dépend de la personne donc je, je donne plus ou moins des, des, des, des tailles enfin une taille et, et, et, et des mensurations approximatives évidemment et puis je ensuite je l'apporte à, à ma tailleuse tailleur euh, comment on dit hein, la Sarta, un tailleur c'est enfin, une femme tailleur et pareil je lui ressors la photo euh, le tableau enfin le tableau en photo, elle me dit Mais tu n'as pas d'autres angles ben, Non, par définition, non, c'est un tableau. Donc le peintre ne fait pas, ce euh, c'est pas, pas une projection industrielle avec une vue de face, une vue de côté, une vue de derrière. Et elle me dit Mais bon, tu es conscient qu'il va falloir approximer un petit peu quand même, parce que, euh, parce que je dis Oui, oui t'inquiète pas, on va approximer tout ce que tu veux, mais euh, j'aimerais que ça soit le plus, le plus plausible, le plus réaliste, au plus près de, de ce tableau. Au final, ce sont environ 15 jours qui se passent entre l'idée et l'objet et l'objet fini. Euh, certains d'entre vous vont peut-être se, se avoir des idées complètement erronées quant au, à la dépense. C'est vrai que ça n'était pas, euh, pas bon marché, hein, c'était pas un paquet de cigarettes ou.. Euh, c'était euh, mais, mais pas non plus dans les proportions que vous pourriez imaginer. C'était le prix de. Quelques dîners, finalement. C'était comme si on était allé dîner quelques fois ensemble. Et puis, si, si, si j'avais pris à mon compte, à ma charge, les dîners, bah, c'était à peu près la même dépense. Hein. C'était pareil. C'était ni plus ni moins. Donc, euh, je ne sais pas par rapport à votre référentiel si ça vous paraît une dépense inconsidérée ou pas. Bah, sachez qu'elle est inconsidérée pour certains et puis elle est considérable pour d'autres. Pour moi, elle est considérable. Il y, des, il y a des dépenses qui sont bien plus folles et bien plus exagérées. Donc l'objet existait, il est, je l'avais dans la main, je l'avais chez moi, je, le, je défais, j'en trouve à peine le paquet et j'en extirpe un petit centimètre carré, enfin quelques centimètres carrés de tissu, je les prends en photo, je les envoie à la personne par, par la messagerie que vous imaginez en lui disant, euh, écoute, euh, je ne sais pas si tu devines ce que c'est, mais en tout cas, euh, à l'occasion, quand je repasserai sur Paris, il faut que je te remette ça, c'est un petit cadeau, un petit rien, une pensée, mais je pense que ça va beaucoup te plaire, et j'en vois par le, le tra la transparence du tissu euh, en, en photo. Voilà. À partir de là, j'aimerais bien vous raconter l'issue la... de cette histoire, mais comme disait Snoop Doggy Dog, The game is to be sold, not to be told », donc, ce ne sera pas gratuit. Voilà, je ne vous raconterai l'issue de cette anecdote. A-t-elle l'ai-je revue A-t-elle reçu le cadeau euh, Qu'est-ce qu'elle en a pensé Qu'est-ce qui s'est potentiellement passé ou pas Qu'à condition que cette première anecdote reçoive euh, 1000, on va dire, 2000, euh, 2000 pouces. Voilà. 2000 à 2000 euh, pouces levés, eh bien vous aurez la suite de l'anecdote de la petite robe transparente. Et souvenez-vous du jeu là, Twitter. Retweetez la vidéo pour gagner le Modern Matters The School of Life. Ah, maman bah, bravo, tiens. Three, two.